Ah, le duo des. Comment comment on pourrait appeler ce duo là, Macri Fatal Enfin, Widow, bon enfin, c'est la même chose. mais... Il y aura un meilleur duo. Quand <rire> la oh vidéo non, pas, que je Faucher Merde. Hein Il y aura un meilleur duo quand on mais... va jouer Faucheur. Il y aura un meilleur duo Ah oui si tu joues Faucheur. Faucheur Window. Euh... Ah, euh, oui. Window. Je sais pas, y'a qui en face. Je sais pas, j'essaie de nous voir, mais je vois pas. Moi je danse. I dance, dance, dance with my hands, hands. Y'a une fatale en face Madame D J'ai déjà buté quelqu'un. <rire> ah Ramatra est bientôt dead. Putain, mais grosse pute <rire> j'ai fait le même nombre de dégâts que Ramatra de notre team. Ah, c'est bon, il a fait des dégâts. Mais quittez pas mon poutou You are there Non <rire> Petit cul, petit cul, j'ai un petit cul Mais ils font quoi hein, l'équipe <rire> Exactement. J'ai vu quelqu'un passer, je sais pas c'était qui, mais j'ai vu sa tête dépasser là. Euh... Casse-toi. C'est joué. Deux balles, aucune ratée. <rire> non. Ravatra, midlife. Si t'arrives à lui caler une balle pense, dans la tête, je pense que tu peux buter. Valentino Putain Attends, j'attends que vous venez. Putain Non ouais, Mais putain, mais la ange, elle est trop con Quoi, elle fait tes dégâts à la place de... Mais oui Mais donnez-moi de huile, putain J'ai fait que 3 kills, hein, cette game. Ah non, c'est vrai, la vidéo je veux jouer ma <coughs> Là, je suis vraiment nul. Non T'inquiète, c'est la première game de la journée. Ouais, et en plus, je me suis pas entraîné, donc ça ça n'aide pas. Mais putain, mais mon casque est tombe mes oreilles. C'est ça que entraîné 5 secondes. Hein Tu t'es entraîné 5 secondes. Hein non Allez il tombé. il est la musique de que tu fasses bien dans. Oh, oh, je... Non, mais franchement, les heal, ils healent en fait. Hein. Mm. Justement, c'est ça, t'as dit quoi Quand ils arrêtent, tant pis Quand ils arrêtent. Toi Ah Toi Je suis en bikini, Mayenne Je suis là Ça va, madame, bikini Ça va. Justement, c'est ce que je regarde en même temps de retirer ma statue, allez Allez Je vais être à chier, frère Aïe Je crois pas qu'il y, ta... qu y a personne là non y'a okay, oh, euh. pas, pas, pas, pas, ok, pas, pas, Oh pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, Non, ça c'est passé à côté par contre. Mais ma balle aussi était passée à côté, donc euh, dans tous les cas on était qui euh... Je, mal... Je suis pas mal démerdé. Hein. Mais. Putain, mes bandes de tapettes J'ai envie de changer de personne, mais. C'est la vidéo! Ah. Quelque chose me dit qu'ils vont arriver à droite. Ou je vais arriver à droite. Nice shot! il dégage. J'arrive à, à toucher une fatale de très loin. Mais j'arrive pas à. Elle a trop voulu faire là où, où fait-elle. Mais ah, oh, je casse toi Elle me saoule. Vas-y montre-toi, montre-toi. Bon, j'aime bien, mais je le mènerai pas quoi. T'as avant <rire> Mais quoi mais là mais là C'est évident non si je te le que j'avais mangé pizza chorizo Je suis You are dead Allez il est mort. Ouh That's it, the end of the song. Next time you sing along. Là, je commence à reprendre la main là c'est bon apparemment c'est moi le plus chiant focus il ne' bras Mais le temps qu'il a trop la haine, wesh. <rire> il a pris d'office, c'est ça? Ouais, il a juste trop la haine, juste parce que je l'ai buté une fois, frère. C'est bon, hein. faut se calmer, frère. Enfin, je j'ai fait une assise, quoi. Genre, je lui mettais très low, quoi. Tu vois? Ouais, <rire> j'avais pas vu qu'il avait un trou. Ah, mais oh, j'en ai tombé avec vos autres connes. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. On peut essayer l'eau. Aïe, c'est l'eau. Il a vraiment un gros problème avec moi. Avec nous, ouais. De ouf. Pourquoi je les touche jamais? Putain il me saoule A chaque fois que je fais une dernière volonté il, il me pète. Si personne y va... Bon. Bref, on s'en fout. Allez, coucou <rire> <rire> <rire> Coucou J'ai fait 14 kills avec ma fille, mais... Euh, quasi le... Euh, voilà, le deuxième coup que j'utilise. L'action de la partie elle est comme ça. <rire> Il était nu Attends je de voir. est-ce que c'est son. C'est son météor Oh il, a... il avait pas le même skin que moi le... Oh non c'est ça Il avait ah, pas le même skin que le... moi le linge euh, Je sais pas Ah c'est à la fin Bah il était oh, bien chier le <rire> Allez, allez, allez, allez, Non allez. maintenant il s'appelle euh, Beach Fist Ah ouais, Beach Fist